La clé. Tu veux voir la clé ah. La jolie clé. Tu ah, c'est quel modèle Ah, c'est quel modèle mmh. Tu m'en demandes beaucoup. Tu sais, on va chercher après les papiers de la après. voiture. Après. Ici, on est un peu dans le chemin. Je te propose qu'on oui. arrive. Oui, oui. On, on arrive. regarde tout ça. Voilà. Là, vois, il y a le bouton start. Voilà. Je vais prendre la le frein là. Oui. Yep. Et, et. Ça serait peut-être le même tout seul. Ça On verra. quand on arrive tu pourras le tirer. Alors, est-ce que cette mini est confortable Elle est très confortable. comme ça on euh, a l'impression de rien voir mais ici ça et le contour est là il est le un peu spécial c'est le contour et ça c'est les kilomètre on ne va pas accélérer beaucoup non mais elle a beaucoup de reprises la six vitesses. Ouais. Et elle est de quelle année Mais ça, on va regarder dans les papiers. Moi, j'aime bien cette clé. Oui hein. C'est. C'est spécial. Hein. Un peu plus sportif. consomme beaucoup bah écoute euh, on me l'a donné avec le plein qui était fait et voilà en, en trois jours j'ai utilisé deux bas mais ici évidemment ça dépend hein. Là, t'as fait beaucoup de J'ai fait Autini Louval-Aneuve beaucoup. Ouais. <rire> donc c'est des petits trajets. Très simple hein, comme voiture. Ouais. On a même des places à l'arrière. Oui. C'est plus grand que les mini qu'il y avait quand moi j'étais jeune. Tu me rend un peu l'extérieur. Le fait stop. Voulais... C'est une contreman. <rire> Des a. Puissance: 82 kWh. 82 kWh. La cylindrée: c'est 1598 cm3. Ouais. Diesel. diesel. ouais. Voilà. <rire> Voilà, on est sorti de l'auto de l'avant, elle est comme ça. Voici de l'arrière, comment elle est, avec de belles plaques, l'amour est un moteur. Voilà. ouvre moi le coffre s'il te plaît il y a de la place on pourrait rentrer deux petites balles ou alors on peut prendre un petit passager clandestin ouais. voilà. <rire> elles sont comme ça quand même si vous avez de la place avec des petites bandes noires sur le capot là. Des ronds, caractéristiques des mini. Un tout petit peu, on va prendre le, le petit logo mini là, sur le capot. Euh, avec ta belle plaque. Voilà.